Allongez-vous tranquillement, portez votre attention sur le souffle. Et vous allez maintenant porter plus précisément l'attention sur le système circulatoire, en commençant par le cœur, le moteur de cette circulation. En partant du cœur, vous visualisez les vaisseaux qui se diffusent dans les membres, dans le buste, vers la tête, qui deviennent de plus en plus fins jusqu'au capillaire, et le sang qui revient ensuite des capillaires vers des vaisseaux plus grands, jusqu'à faire le trajet retour. D'un côté, la grande circulation, le sang oxygéné qui va vers les cellules, qui revient chargé de déchets, et la petite circulation, circulation pulmonaire, où le champ chargé des déchets va vers les poumons pour déposer les déchets et se recharger en oxygène et revenir vers le cœur. Et vous visualisez comme ça tout le réseau des vaisseaux sanguins qui irrigue le corps. De la même manière, portez maintenant votre attention sur votre cerveau, partie centrale du système nerveux. Vous visualisez le cerveau et vous descendez le long de la moelle épinière à l'intérieur de la colonne vertébrale. Vous visualisez tous les nerfs qui partent vers les membres, vers les extrémités, vers le buste, pour transmettre les informations et pour récolter des informations qui remontent vers le cerveau. Visualisez ce maillage du corps. Fait par le système nerveux qui fonctionne à chaque stimulation ou à chaque prise de décision. Le souffle, l'inspire et l'expire, les pulsations cardiaques créent un mini-massage pour tout le corps et y compris pour le cerveau. Vous profitez de cela pour vous détendre, pour relâcher complètement le cerveau, comme si vous relâchiez un muscle. Et vous suivez toujours le souffle, l'inspire et l'expire. Qui permettent de masser le corps dans son ensemble et de le détendre en profondeur. Tout doucement, vous sollicitez les bras, les jambes, le buste, la tête. Vous ouvrez tranquillement les yeux et vous prenez tout votre temps pour vous lever.